Bonjour, je m'appelle Hugo. Aujourd'hui, nous allons élire des enfants pour être conseiller municipal des enfants pour le maire. Ça aide le maire à trouver des idées pour euh, améliorer la ville. Oui, donc je suis Pierre Degré, je suis le directeur de cette école, l'école raymond Queneau à Montrouge. Eh bien, les élèves de CM1 et de CM2 ont participé aux élections pour le conseil municipal des enfants de la ville de Montrouge. Alors, pour ce qui est de l'organisation, ça a été vraiment bien organisé, pris en charge par les services municipaux. En amont, on a reçu euh, les cartes d'électeurs et les demandes de déclaration de candidature, avec les autorisations parentales qui y correspondaient. Et puis ensuite, on a eu une campagne électorale où les candidats ont été très actifs, en particulier en CM1, avec le travail des maîtresses dans les classes, qui a fait qu'on a eu une campagne vraiment intéressante, avec des affichages dans l'école. Comme c'est la première fois, ça fait bizarre. Parce qu'il faut élire quelqu'un et ça demande de la concentration. Surtout quand c'est la première fois. Non, À sûr la rentrée, la maîtresse, elle a attendu un petit peu et puis elle nous l'a directement dit qu'on qui veut être conseiller municipal, etc. Et ça fait bizarre. Alors nous sommes à l'école Raymond Queneau et je suis Aurélie Provo, enseignante en CM1B dans cette école. Alors aujourd'hui, les élèves ont été invités à élire les représentants, euh, les enfants qui participeront au conseil municipal des enfants. Et donc, euh, on a eu plusieurs candidats dans chaque classe et aujourd'hui, ils devaient voter pour leurs trois candidats préférés. C'est pour... Euh ça aide le maire à prendre des décisions pour pouvoir aider et la ville et l'école à être mieux Les élections ont eu lieu aujourd'hui avec trois postes. Donc la prise du matériel, l'isoloir et puis l'urne et la signature. Ils ont un souci d'écologie, de faire changer certaines choses ou en tout cas d'apporter des idées. D'aménagement aussi pour eux concernant les sports. Et de faire aussi changer parfois les choses dans les écoles. On parle de quoi D'espace de, vert, de sport, d'activités, c'est ça ouais, ouais, ouais. Il y en a un qui vous a vraiment intéressé Oui. Il y en a un pour lequel vous êtes sûr de voter Oui. Bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a des filles aussi, j'espère. Il n'y a pas que des garçons Il y a des filles. Ah, je vous fais confiance. Ouais. Bon, super. <rire> qui est candidat Qui est candidat les enfants vous avez fait un programme Oui euh, Certains euh, ont vraiment l'envie d'aller à la mairie, de rencontrer Monsieur le maire et tous ses adjoints, et ils ont quand même beaucoup de projets à présenter, et, et plein d'idées. Pour qui tu vas voter oui. ah. oui. Combien, y oui. avec, euh, oui. combien oui. il y a de candidats dans l'école 13, 13, 13. Je voudrais aller à la mairie, peut-être rencontrer le maire, euh et euh, être un peu représentante de l'école. Euh, pour améliorer euh, la ville, l'école. Par exemple, dans la cour, on pourrait mettre des jeux. Dans les rues, plus de poubelles. Le service de propreté, les gens qui nettoient la ville, ils, pu ils puissent euh, venir euh, pour pouvoir euh, nous expliquer et comment faire pour garder mon rouge propre, chacun de notre côté. On pourrait, par exemple, euh, installer des parcs euh, avec euh, des potagers euh, dans la ville et dans la Donc Dans les deux CM2, on a eu trois candidats qui sont détachés très nettement. Euh, et en CM1, oui, les votes ont été serrés, le premier candidat se détache de loin, mais les suivants sont, se, se tiennent tous. On a un groupe qui se tient beaucoup. Il y avait beaucoup de candidats, donc le vote a été très réparti. Vive le Conseil municipal des enfants